Bonjour, je suis Gisèle Cantoussan, je suis religieuse, sœur de Jésus-Serviteur et je suis de nationalité sénégalaise. Je suis une ancienne étudiante de l'Université catholique de Lyon à la faculté de théologie. Je suis actuellement coordinatrice de la catéchèse dans la paroisse saint benoît de Bron. Les années passées à la faculté de théologie m'ont appris à développer le sens de la liberté et cette liberté qui me fait chercher le sens des choses dans mes engagements. J'ai eu la chance de vivre une année Erasmus en Suisse et cette année m'a aussi beaucoup aidé quand j'ai vu les étudiants, le nombre d'étudiants étrangers qui venaient passer du temps en Suisse, en France pour leurs études. M'ont amené à réfléchir sur la création d'une un, association qui s'appelle Le Pont Fraternel parce que je me suis rendu compte, avec la question de la crise migratoire, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas la chance de venir étudier en Europe et qui auraient aimé euh, étudier dans leur pays, euh, leur dire Mais c'est possible, mais c'est possible à condition qu'ils soient soutenus. Et aujourd'hui euh, la théologie ne se pense pas en dehors du monde, en dehors de nos réalités. Elle nous amène à réfléchir aux questions du monde, aux réalités du monde, qu'est-ce que le monde vit et comment euh, je peux y trouver ma place et m'y engager. Mon meilleur souvenir c'est vraiment ce temps passé entre étudiants dans l'accueil de nos diversités. Vous savez, l'Université catholique de Lyon, c'est une porte ouverte, une fenêtre ouverte sur le monde. Et pour moi, c'est un très beau cadeau que Lucly nous fait. C'est la diversité, c'est l'interculturalité et c'est l'ouverture. Je leur dirai d'abord de ne pas rester seul. D'aller vers les autres, de ne pas avoir peur de, de poser des questions, d'interroger. D'étudier, mais avec leur cœur. Ben, on étudie, euh, ça sert à quoi Ça sert à nous aider à trouver du sens dans ce qu'on fait. Et c'est un beau cadeau de vivre en cherchant du sens. On n'est pas là seulement pour ses études. Lucli nous donne la possibilité de nous ouvrir à l'autre, de faire attention à l'autre et justement de développer cette bienveillance à l'égard de l'autre. Et je pense que Lucli a tout à fait compris pourquoi elle est là En plus implantée au cœur de, de Lyon, je vois en face de moi Saint-Irénée. Saint-Irénée, c'est Irénée en grec, c'est la paix. Et Irénée, c'est cet homme qui a fait la paix entre l'Orient et l'Occident. Et moi, je lui souhaite juste de, de pouvoir continuer dans ce sens et de se développer davantage pour que chaque étudiant dans cette université puisse y trouver sa place et puisse s'y épanouir.